Alors, en vidéo de ce début d'année, j'ai un cadeau pour vous. C'est une phrase qui vient de Eric Laudière, qui a été directement formé par euh, Jodorowsky. Et pour les personnes qui ont déjà vécu des constellations avec lui, ils connaissent euh, cette phrase. Je vais vous dire la phrase dans quelques temps, mais ce qui est important, c'est de où vous dites cette phrase. C'est vraiment d'un espace qui est le plus pacifié, qui est le plus euh, doux pour vous-même et pour euh, la personne à qui vous allez dire cette phrase euh, dans votre cœur. Vous ne lui dites pas pour de vrai, sauf si euh, la relation euh, le permet. Euh... Et, et donc depuis cet espace de cœur où vous pouvez à la fois remercier et mettre vos limites à la personne, parce que quand on se choisit fondamentalement, quand on est réellement en amour de soi, on ne fait pas de compromis, on n'est pas dans l'obligation, on n'est pas dans un espace de restriction. Parce qu'on est tous et toutes des êtres lumineux et que du coup on est capable de pouvoir poser sa limite et puis après euh, trouver des arrangements pouvoir déposer ses besoins et co-créer euh, des solutions win-win. Je parle évidemment des, des, de toute euh, relation humaine, qu'elle soit au boulot, qu'elle soit dans la famille, euh, qu'elle soit dans le couple, qu'elle soit avec euh, des amis, les, les enfants. Euh, et donc, cette fameuse phrase, c'est, euh, prenons l'exemple de mon père, « Papa ». Je t'aime et je t'emmerde. <rire> à bientôt